Le cerveau est une masse nerveuse ovoïde à grosse extrémité postérieure. Il occupe la loge supérieure de la cavité crânienne correspondant à l'étage antérieur et moyen. L'étage postérieur est lui occupé par le cervelet. Le cerveau est constitué de deux hémisphères droit et gauche séparés par la cissure longitudinale ou cissure inter. Hémisphérique. Chaque hémisphère est composé de quatre lobes, le lobe temporal, le lobe frontal, le lobe pariétal, en bleu, et en arrière, le lobe occipital, ici en vert. Les différents lobes sont séparés par des cissures. Parmi elles, entre le frontal et le pariétal, existe le sillon de Rolando, au sillon central. Entre le lobe temporal d'une part, le frontal et le pariétal d'autre part, existe un profond sillon la scission de sylvius au fond de laquelle existe le lobe de l'insula. Le cortex cérébral est parcouru aussi par d'autres sillons moins profonds qui séparent plusieurs circonvolutions ou gyrus. Cela permet d'agrandir la surface corticale à la différence du cortex animal. La lysencéphalie correspond à l'absence de ces circonvolutions. C'est une malformation néonatale qui est souvent létale. Sur la vue inférieure du cerveau, on retrouve la face inférieure des lobes frontaux, les lobes temporaux, un secteur moyen diencéphalique, les hémisphères cérébre, cérébelleux et la face inférieure des lobes occipitaux. On retrouve aussi au niveau de la face inférieure du lobe frontal le bulbe olfactif et on reconnaît ici l'hypophyse. Afin d'étudier la face interne du cerveau, il faut réaliser une coupe sagittale passant par le diencéphale et le corps caleux. Cela nous permettra de voir la face interne constituée d'un secteur périphérique hémisphérique, d'un secteur central diencéphalique séparé par le corps caleux. Au niveau du secteur hémisphérique, on reconnaît ici la circonvolution du corps caleux, surmontée par le, le sillon callosomarginal, qui sépare cette circonvolution du cortex fronto-parieto-occipital. Oui. Le corps caleux constitue la principale commissure interhémisphérique. Il est constitué de plusieurs segments, le bec du corcaleux, le genou, le corps et le bourrelet. Au-dessous du corps caleux, on retrouve le secteur diencéphalique avec la paroi latérale du troisième ventricule. Au niveau de ce secteur, on peut décrire plusieurs éléments. Le septum lucidum, tendu entre le corcaleux et le trigone. Le plexus coroïde du troisième ventricule le relief du thalamus avec la commissure grise interthalamique et puis en avant on retrouve la commissure blanche antérieure la lame terminale le chiasma optique l'hypophyse avec son infendibulum les corps mammilaires en arrière on retrouve la glande pinéale ou épiphyse et la commissure blanche postérieure avec la lampe tectale ou tubercule quadrigumeau. Au-dessous de la région thalamique, on retrouve la région hypothalamique et subtalamique. Le troisième ventricule communique par l'intermédiaire de l'acduque du maison céphale avec le quatrième ventricule limité en arrière par le cervelet et le tronc cérébral dont on voit ici trois composants, le mésoncéphale, le pan aux protubérances et le bulbe.